Ce qui m'amène quand même au plat de résistance, c'est euh, le MOOC. Euh, le MOOC, vous en, vous en avez peut-être entendu parler, c'est euh, un, un mot en anglais qui s'appelle Massive Open Online Course. En gros, euh, c'est une plateforme très ouverte, on peut s'inscrire librement, elle est gratuite.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 vous ouvrez un compte, vous êtes plongé directement dans les cours, vous avez la possibilité de suivre effectivement ces cours comme vous le souhaitez et on vous guide à travers des parcours véritablement métier-usage qui pour nous sont super importants parce que effectivement c'est là où vous allez acquérir ces compétences et c'est là où on va vous pouvoir vous accompagner vers quelque chose d'assez structuré, en fait, dans la façon dont vous vous formez. C'est vrai qu'arriver sur une plateforme de MOOC, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a plein de cours partout et on ne sait pas trop où piocher. Donc nous, effectivement, on est de plus en plus axé sur ce type de formation. Et puis, à l'issue de ces formations, il y a effectivement ce qu'on appelle des certifications qui sont des attestations.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 qui vous donne accès en fait de façon illimitée à tous les cours sur la plateforme, qui vous donne accès à, la, au, à, à tous les cours certifiants en fait sur la plateforme et qui vous permet effectivement euh, de pouvoir euh, également travailler euh, sur des exercices, euh, d'avoir une disponibilité complète sur, on a beaucoup de ressources pédagogiques, notamment des e-books qui sont mis à disposition aussi pour travailler euh, effectivement sur la plateforme.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 à ça, euh, ça permet aussi euh, de, de boucler avec ces formations numériques qui sont aujourd'hui indispensables puisque euh, voilà le web fait partie en fait d'une activité euh, complète d'entreprise. Merci beaucoup. Bonjour Philippe Gramont, je me tourne vers vous euh, maintenant. Vous êtes directeur de Simulang, je crois que c'est le seul serious game qui existe aujourd'hui pour apprendre l'anglais. C'est bien ça Je vous confirme, effectivement. Simulang, c'est le premier sur le marché. Euh, dans la mesure où on n'est pas dans une logique de e-learning, je dirais, on est dans une logique de e-training. Euh, grosso modo, notre outil propose deux outils en un, puisqu'en entré, fait, c'est un outil d'entraînement. D'accord Ça, ça sert à deuxième, Et un outil d'évaluation. Euh, en clair, c'est un outil qui s'adresse à des gens qui ont un niveau d'anglais minimum. D'accord Puisque c'est un outil d'entraînement comme le pilote de ligne, il pilote son avion, il doit aussi s'entraîner, il a déjà une compétence au départ. Donc c'est un outil d'entraînement qui permet de, je dirais, de créer son histoire et son, ses jeux, puisque le principe du service game, c'est à vous de créer votre histoire. Et donc il n'y a pas de choses répétitives par définition. Et au-delà de cette partie euh, formation, il y a la partie entraînement et la partie évaluation, qui permet à chaque fois quand vous faites un jeu, vous êtes évalué sur vos compétences. Et nous sommes aussi les seuls à proposer des évaluations sur ce des compétences fonctionnelles et non pas sur un niveau général. Ce qui veut dire qu'en clair, on va en parle tout à, à l'heure, on a une véritable photo des compétences opérationnelles de l'individu sur son, sa capacité à parler anglais au niveau professionnel. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci. Votre service est donc référencé sur Emploi Store. Je vous rappelle donc que c'est la plateforme des services web et mobiles de l'emploi, de l'orientation et de la formation créée par Pôle emploi. Euh, vous avez donc noué ce partenariat avec Pôle emploi. Euh, les demandeurs d'emploi ont donc accès euh, gratuitement à vos Serious Games. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui euh, sur ces Serious Games Alors, par rapport à Pôle emploi, effectivement, aujourd'hui, il y a deux offres sur Pôle emploi. Gratuites sur quatre semaines. Il y a effectivement une un offre d'évaluation. En ou la, le demandeur d'emploi peut, pendant quatre semaines, s'évaluer au travers des différents jeux qu'on propose, qui donne à la fin un audit très précis sur une centaine de compétences. Et de l'autre côté, il y a notre offre gratuite aussi sur 4 semaines, qui est la partie entraînement, où effectivement la personne va pouvoir jouer X fois, sans limite de l'usage, on va dire, de, de temps, pendant 4 semaines sur les différents jeux. En sachant malgré tout que la personne qui va pouvoir s'entraîner sur la partie donc formation va pouvoir être évaluée aussi malgré tout, chaque fois quand il finit son jeu. Juste pour, pour, pour peut-être, non pas clôturer, mais pour euh, synthétiser les choses, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, notre outil, c'est un outil où on apprend en jouant. Et grosso modo, l'intérêt de cet outil c'est de passer d'un statut je me débrouille, si je ne veux pas dire plus, pire, pire, plus ou moins, plutôt moins que plus parfois, à j'exprime clairement mes pensées. Vous êtes vraiment dans cette phase où on part sur une, une base scolaire souvent, qui est plutôt une base théorique, et on amène les gens vers une base de mise en pratique, on va dire, de par cet entraînement, pour pouvoir passer sûrement de je me débrouille à "je j'exprime je, clairement mes pensées. D'accord. Je crois d'ailleurs que euh, les personnes qui se forment euh, via Stimulang aujourd'hui peuvent le faire euh, figurer euh, sur leur profil LinkedIn, c'est bien ça ah, alors, Oui, hein, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Euh, dorénavant, l'apprenant, l'individu qui fait donc son, son jeu et ses jeux pour, pour être audité, il peut ensuite avoir un lien qui lui permet de l'intégrer sur son CV. Directement, comme pour avoir une autre, une autre, une autre, un autre, une autre base de l'information sur la partie langue, bien sûr. Et l'individu, donc le DRH ou quelqu'un d'autre qui veut souhaiter avoir la précision de son niveau d'anglais, il va pouvoir cliquer sur ce lien et voir concrètement les 100 compétences qui ont été listées, travaillées et donc évaluées. C'est un vrai détail et je dirais, c'est une vraie cartographie de la performance de l'individu sur son niveau d'anglais. Merci beaucoup. Nicolas, est-ce qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux avant que je donne la parole à une personne qui s'est formée via Simulang ah Oui, on a des questions pour Philippe Grammont. Vous l'aviez évoqué, en parlant d'anglais professionnel, mais on a une question des questions qui viennent souvent. Une question de Marion sur Twitter. Est-ce que la formation en ligne peut permettre d'acquérir un bon niveau en langue lorsqu'on est débutant Alors, savoir ce qu'on appelle débutant, alors c'est un vrai débutant, non. Effectivement, ce pas accessible, hein, puisque c'est de, de l'entraînement, donc euh, comme un joueur de tennis, s'il veut s'entraîner, bah, il faut d'abord qu'il ait des bases, hein, par définition, donc effectivement on un niveau minimum d'anglais. Alors je dirais que le niveau minimum, c'est ce qu'on appelle les faux débutants, Alors, c'est un peu générique, hein, comme cas, mais les faux débutants grosso modo, c'est quelqu'un qui a un niveau scolaire classique de bac, qui a fait son anglais en première langue, et qui a logiquement, on va dire plutôt théoriquement, des bases d'anglais qui devraient lui permettre de commencer le jeu. Alors maintenant, il y a aussi un moyen de pouvoir euh, s'auto-évaluer et dire est-ce que c'est pour moi ou pas pour moi. En ce moment, quelqu'un qui obtient moins de 20% au jeu en ayant en plus euh, se, fait, se faire aider par une partie sous-titrage, ça va être très dur. Mais on a des réponses, puisqu'en réalité, nous ne sommes que éditeurs, entre guillemets, et donc on s'appuie sur des réseaux partenaires à école de langue qui peuvent prendre en main cet apprenant qui n'a pas un niveau suffisant pour jouer tout seul sur l'outil et être accompagné par une école de langue qui va intégr intégrer l'outil dans un parcours. Et dans ce cas-là, un niveau faible, malgré tout, peut se débrouiller parce qu'il aura un accompagnateur, on va dire. Mais un débutant, ce n'est pas possible. Voilà. Sauf s'il est vraiment excessivement motivé et qu'il a très envie de jouer. Sachant que quand vous dites euh, sous-titrer, c'est-à-dire qu'on peut, je crois, choisir soit de, de l'avoir directement euh, sans sous-titre ou de, de voir... Voilà, euh, la, la, voilà. La, la personne peut céder en ayant un sous-titrage. Sachant que, comme c'est un outil d'évaluation, s'il cède la sous-titrage, bien sûr, il aura un score plus faible, qui sera divisé par deux. C'est un moyen aussi de, de motiver les gens à ensuite à lâcher prise, on va dire, sur la partie sous-titrage. Donc, il y a un sous-titrage qui permet à l'individu de pouvoir commencer à appréhender le, le jeu, même s'il est à un niveau faible. Voilà. Alors, on a, une, on a une autre question, une question de Sébastien, peut-être un peu plus large, euh, qui est de Sébastien sur Facebook, hein, qui pense, pensez-vous vraiment qu'on puisse se passer d'une immersion dans un pays pour apprendre du langue C'est peut-être un peu plus large. Alors, notre produit n'est pas Shiva. Donc je ne fais pas tout, par définition. En fait, c'est un produit qui travaille trois choses. Il travaille sur la compréhension, par définition. C'est un produit aussi qui travaille la préparation à l'expression, puisque en fait, les chemins génèrent des questions. Et donc on dit qu'est-ce que vous feriez dans telle situation, ben, ça prépare à l'expression. Et ça prépare à l'oral, puisque effectivement, il y a ce sous-titrage qui permet justement d'avoir longtemps l'écrit et l'oral, on va dire. D'accord? Mais bien sûr que ça, ça, ne, ça ne dispense pas euh, d'avoir d'autres supports avec nos écoles de langue, effectivement, partenaires dont l'immersion, mais en même temps, c'est un produit d'immersion, justement. C'est un produit où il n'y a pas un niveau, c'est un niveau d'immersion. Donc, par définition, c'est l'apprenant qui doit se mettre à un niveau et non pas l'inverse. Mais bien sûr, c'est un outil qui vient en complément de d'autres supports ou d'autres modalités et en fait d'immersion, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, nous avons aujourd'hui à nos côtés Martine Dupont, qui a courageusement accepté d'intervenir et de témoigner. Vous euh, vous êtes perfectionné en anglais professionnel grâce à Simulang. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience De m'améliorer, de progresser. Et on apprend beaucoup parce qu'il faut jouer. Et je vous conseille d'utiliser les six modules parce que c'est vraiment très bien. Vous perfectionnez votre vocabulaire et on est vraiment intégré comme si on était dans une entreprise. Et euh, vraiment, euh, les mots techniques, le jargon professionnel, on apprend vraiment très vite, très vite. Très bien. Et la phonétique euh, est très importante, et la phonétique, le son est formidable. Très bien, mais merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Je peux si me permettre de remondir ce que vient de dire euh, cet apprenant, qu'effectivement, au niveau des voix, c'est des voix humaines, donc ouais, ce sont des vrais acteurs, donc, avec toute l'intonation, et toutes les imperfections aussi, tonation, hein, l'intonation, c'est important. Effectivement. Très bien.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 fait qu'ils sont extrêmement mobilisés. Merci beaucoup pour cette intervention éclairante sur le sujet. Guillaume Escure, nous allons terminer avec vous. Vous êtes marketing manager chez Microsoft et en charge de la plateforme Microsoft Virtual Academy. On a parlé MOOC et Serious Games. De votre côté, vous proposez via cette plateforme des modules gratuits d'e-learning. Avec le numérique, de nouveaux métiers sont apparus ou apparaissent. Il faut donc se former ou s'adapter pour répondre à ces évolutions. Au travers de votre plateforme Microsoft Virtual Academy, vous nous initiez au nouveau métier du numérique. En quoi peut-elle répondre aux attentes des internautes qui nous suivent actuellement Absolument. Donc Bonjour à tous. Euh, Microsoft Virtual Academy, c'est une, une plateforme de formation en ligne. C'est une plateforme qui est 100% gratuite et c'est une plateforme de formation technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire formation technique C'est-à-dire qu'on s'adresse avant tout euh, à celles et ceux qui aujourd'hui développent, créent euh, l'informatique et la font fonctionner euh, au quotidien. L'informatique qu'on euh, utilise tous en tant que, que particulier et en tant qu'entreprise euh, euh, voilà, dans, nos, dans nos usages, nos usages euh, tous les jours. Donc on est bien dans des gens qui savent parler, le C-Sharp, le Xaml, qui font du HTML et, et, et tous ces langages, donc tout ce monde, euh, tous ces métiers du numérique euh, qui font fonctionner aujourd'hui euh, nos téléphones, nos ordinateurs et, et, et l'informatique. Euh, comment ça se concrétise Microsoft Virtual Academy aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de cours euh, dans plus de 15 langues et en particulier en français, on a plusieurs centaines de cours, aujourd'hui disponible en langue française. Par rapport à toutes les discussions et les différentes interventions, je qualifierais Microsoft Virtual Academy d'une de, plateforme d'e-learning au sens où ce sont des contenus vidéo disponibles à la demande dès qu on, quand, quand on veut. Euh, L'idée étant de structurer ces vidéos en modules euh, et un module c'est une vidéo mais pas seulement. Euh, c'est également à la fin de, du module un questionnaire d'auto-évaluation avec quelques questions pour vérifier si on a bien compris ce qui a été présenté pendant le module euh, assez lié également au métier euh, voilà, assez technique euh, euh, il y a des souvent des pièges jointes associées au module par exemple code source euh, qui permet de voir ce qui s'est passé pendant pendant le module ou des jeux de data quand on a, on a des cours orientés autour de la data euh, et donc on est dans une expérience euh, plus qu'une simple vidéo on a une, une, une expérience complète euh, complète de formation alors, pour répondre à votre question, en quoi ça peut aider les, les internautes qui nous suivent aujourd'hui, l'idée de la plateforme Microsoft Virtual Academy, ça part d'un constat, c'est que les technologies, elles évoluent euh, extrêmement rapidement, euh, tout le monde a toujours un petit peu de mal à suivre la rapidité d'évolution des technologies sur lesquelles il travaille, des plateformes qu'il a l'habitude d'utiliser, des outils avec lesquels il a l'habitude de coder ou d'interagir avec, avec son, dans, dans son quotidien. Et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit il faut qu'on Puisse donner la possibilité de façon très simple, et c'est là où le, voilà, le web et Internet rend, rend cette facilité d'accès vraiment, vraiment très intéressante, on, on doit donner la possibilité à tout le monde de se former, de s'informer, de se tenir à jour sur les technologies, sur les plateformes. L'ambition, c'est de permettre à chacun de développer ses compétences, de, de, de booster son employabilité en apprenant des nouvelles choses, voire même de se reconvertir en découvrant des domaines qu'il ne, qu ne connaissait pas. L'idée, enfin, je pense que vraiment le notre conviction, c'est que celui qui arrête de se former, il commence déjà à, à, à ralentir dans sa progression de carrière. Et donc la formation, c'est quelque chose qui, qui doit être fait en continu. Et en conclusion également, euh, je voulais préciser que Microsoft Virtual Academy euh, propose des contenus tout autant pour les néophytes. Euh, donc, Vous trouverez par exemple un cours sur apprendre à coder pour les vrais débutants. Euh, il n'y a pas de compétences particulières à avoir pour commencer ce cours. On vous prend par la main et ça vous permet de, dirais, de monter, euh, monter à bord de, et, et, et découvrir ce monde qui est le monde du code, de la programmation. Euh, et puis on a des contenus beaucoup plus avancés, euh, vous pouvez filtrer euh, par, par niveau sur la plateforme euh, lorsque vous savez déjà euh, utiliser des technologies avancées et que vous voulez simplement vous maintenir à jour ou découvrir les, les nouvelles fonctionnalités. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer aux questions, je vous rappelle que Pôle emploi s'engage aujourd'hui dans la diversification des modalités d'apprentissage. Pour proposer aux demandeurs d'emploi toutes les modalités de formation, Pôle emploi finance déjà de la formation à distance et met à votre disposition des MOOC sur l'Emploi Store. Par ailleurs, des e learning pour accueillir des socles de compétences et de connaissances de base seront bientôt disponibles sur l'Emploi Store. Et dans le cadre du plan de 500 000 formations annoncé par le Président de la République, Pôle emploi va notamment mettre à disposition des demandeurs d'emploi des formations à distance qui permettront d'obtenir un diplôme. Nicolas, a-t-on des questions euh, Oui, des questions, on a aussi des, euh, des remarques et aussi euh, des témoignages de personnes qui ont euh, suivi des, euh, des formations à distance, formations voilà, euh, digitales, et je crois que d'ailleurs on a une vidéo de la part de Open Classrooms concernant justement une personne qui a suivi ces cours. Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, je vous propose de regarder euh, une, une vidéo d'une minute, un peu plus d'une minute. Euh, bah, on dit toujours que c'est les utilisateurs qui en parlent le mieux, donc euh, voilà, je vous laisse regarder.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 Alors, on a une question de, de Gaëtan sur Twitter, euh, c'est plus, je pense, pour euh, Guillaume Lescure. Euh, Est-ce que la plateforme dispose d'un es espace de social learning où l'on peut échanger entre apprenants Alors, la plateforme dispose tout à fait de forums, euh, donc à chaque euh, cours euh, est associé à un forum, dans laquelle vous avez la possibilité euh, de poser les questions euh, que vous posez au cours, de, au cours de votre formation, et effectivement de retrouver euh, des échanges qui ont pu déjà avoir lieu euh, à, auparavant entre, entre les apprenants, euh, sachant que ce qu'on fait également à chaque fois, c'est qu'on précise euh, le, le compte Twitter euh, du formateur et, euh, et donc, on, a, on invite tous les, tous les apprenants, tous ceux qui suivent le cours à ne pas hésiter à envoyer un petit tweet euh, euh, aux, aux formateurs qui seront ravis de répondre et d'interagir avec vous. Euh, donc, pour tous les cours qu'on développe en français, qui sont donc développés ici en France, les formateurs sont dans les, dans les bureaux avec nous. Euh, ils mettent un point d'honneur à répondre à tout, toutes vos questions et à échanger avec vous. Euh, donc, vous avez toujours un point de contact. Merci. Alors Une question de Matine sur Facebook, une question pragmatique. Pour un néophyte, combien de temps cela peut-il prendre d'apprendre un langage très utilisé comme le HTML C'est pour moi également. <rire> euh, alors C'est une excellente question. Tout est question de, je pense, de niveau d'expertise. et, et euh, voilà, On ne devient pas développeur avancé euh, en un claquement de doigts, c'est sûr. Euh, apprendre à coder pour les vrais débutants, c'est un, un contenu qui dure euh, 3h30. Euh, en 3h30, la promesse, c'est que vous aurez compris de quoi on parle. Euh, vous aurez les bases pour créer un petit site, euh, un petit site web, une petite application euh, plus exactement. Euh, et puis de façon plus large... Euh, vous aurez évidemment la possibilité de continuer à creuser pour devenir un développeur chevronné, mais vous aurez aussi compris comment tout cela fonctionne. Je pense que c'est ça qui est intéressant de, de retenir dans les, dans les cours, les formations de, un peu de base, facilement accessibles sur Internet, comme les MOOC, comme les formations e-learning. C'est Ça vous permet de, de, de comprendre le monde qui vous entoure, de travailler avec, avec des développeurs, travailler avec des gens qui sont du monde de l'informatique, mieux les comprendre. Et au final, ça vous aide au quotidien pour, pour avancer. Donc euh, en conclusion, je vous dirais ouais, quelques heures pour les bases. La vérité, c'est que pour ensuite devenir développeur chevronné, c'est plutôt quelques dizaines d'heures, assurément. Merci. Encore pour vous. <rire> une question de, de Pierre Douault sur le, le Facebook de MBA, votre oui. plateforme. Euh, j'ai J'effectue une formation AFPA développeur, JavaScript C. Je un petit j'ai pas un détail complet. Logiciel, par quel, par quel cours en ligne pourrais-je compléter celle-ci la formation de développeur, JavaScript, C, est, C, plus plus, peut-être j'ai pas le détail. Alors là, on a, on a deux langages. On a un langage plutôt du web, donc du, du JavaScript, euh, et puis un langage plutôt du monde des applications et un langage qu'on va appeler bas niveau, donc on code des fonctionnalités avancées, c'est assez technique. Euh, donc c'est pas totalement le même environnement. Euh, S'il si veut partir dans le monde du web, euh, et qui connaît Javascript, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de continuer euh, autour de, des langages type Node.js, donc l'étape suivante en Javascript, qui est un langage qui permet à la fois de faire, alors je rentre peut-être un peu dans les détails, mais à la fois du back-end et du front-end côté développement web, euh, et puis euh, C, euh, il y a également des contenus pour utilisateurs avancés de C, euh, qui est un langage euh, qui permet de faire des choses très pointues. Donc euh, avoir un petit peu à mon avis en fonction de, de ses besoins, mais dans tous les cas, en ce qui concerne Microsoft Virtual Academy et je pense également sur d'autres plateformes de MOOC, il y, a, il y a des contenus qui sauront répondre à ces besoins. Une question de, de Mathieu sur Twitter. Euh, Proposez-vous des formations certifiantes en support particulier Alors, en ce qui concerne Microsoft Virtual Academy, euh, nous ne sommes pas une plateforme certifiante. C'est important de le préciser. Euh, la vocation de Microsoft Virtual Academy, c'est d'être quelque chose de très accessible. Un clic, deux clics, on se retrouve sur la plateforme, on cherche le contenu qui nous intéresse. Euh, normalement, on peut trouver au pire en anglais et, et j'espère en tout cas en français, le contenu qui répond à nos besoins et c'est parti, euh, on peut se former. Le... On travaille avec les organismes de certification euh, qui nous permettent, euh, permettent aujourd'hui de certifier les, les gens. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire Microsoft Virtual Academy, c'est un premier pas. Vous trouverez d'ailleurs des contenus qui s'appellent « Préparation à la certification à telle technologie euh, ». Suivez ce cours sur Microsoft Virtual Academy et puis après, rentrez dans la logique certifiante. Ce n'est pas, pas aussi simple puisqu'il faut se mettre en relation avec un organisme certifiant. Ce n'est pas gratuit, il faut payer, euh, il faut passer un examen qui dure 4 heures. Donc, on n'est plus exactement dans la même logique euh, et l'idée, c'est que ça se complète. Premier pas, euh, formation en ligne, certifi certification ensuite qui a beaucoup de sens parce que lorsque vous écrivez que vous êtes certifié sur telle technologie, que vous avez passé tel examen sur votre CV, votre employabilité euh, en prend, euh, voilà, et, et devient, devient largement meilleure et ça devient très attractif pour les employeurs. Oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les certifications, effectivement, euh, d'après ce que j'ai compris, Open Classrooms euh, a commencé déjà euh, oui. cette démarche puisque vous, êtes, vous découvrez des certifications euh, au, qui sont euh, au RNCP, Répertoire oui. National des Certifications Professionnelles. Et France Université Numérique, FUN également, propose des certifications. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, bah, l'enjeu oui. principal. c'est un, un des gros enjeux et notamment, euh, effectivement, pour les demandeurs d'emploi qui sont en phase de recrutement euh, et qui euh, vont voir des, euh, des employeurs c'est de, de leur prouver qu'effectivement, au-delà de l'acquisition des compétences qu'ils ont fait qui sont réelles hein, sur les plateformes, euh, ça délivre quelque chose de très concret, et une attestation, un certificat. Euh, lorsque c'est euh, adoubé, effectivement, par les instances euh, publiques, c'est beaucoup mieux. D'autres questions, Nicolas, peut-être euh, Oui, tout à fait. Euh, justement, sur Open Classroom, on a des questions de plusieurs internautes pardon, mm -hmm. euh, qui nous demandent concrètement Comment bénéficier euh, de l'offre en tant qu'inscrit à Pôle emploi Alors, c'est extrêmement simple. Vous ouvrez un compte sur Open Classrooms. Donc là, ça vous prend à peu près une minute. Sur l'Emploi Store Oui. C'est bien ça. Sur la, de l'Emploi Store, en fait, vous allez sur Open Classroom, il faut, il faut que vous ouvriez un compte, en fait, sur Open Classrooms. Donc, c'est euh, nom, euh, email, euh, en gros. Ensuite, on a euh, interfacé avec euh, le Pôle emploi. Euh, de façon très simple, en fait, une validation euh, avec le numéro de demandeur d'emploi. Et euh, ça prend à peu près 24 heures. Et en, ensuite, euh, dès que vous avez la validation de Pôle emploi, et ben vous pouvez démarrer n'importe quel cours sur Open Classroom. Donc, c'est vraiment très, très simple. On a un support en plus qui est là pour vous renseigner euh, et pour vous guider, pour vous accompagner dans vos premiers pas. Euh, donc, euh, voilà, il y a une page qui est très, très simple à trouver. Vous passez par l'Emploi Store, vous arrivez sur Open Classroom, vous ouvrez un compte. Et en 24 heures, vous pouvez commencer vos cours. Sur www.emploi-store.fr. Nicolas Alors, Une question de Bernard sur Facebook. Alors, pour Iman ou Catherine, n'y a-t-il pas un risque de démotivation lorsqu'on suit une formation en autonomie je vais, je vais répondre. Les statistiques sont assez sévères, effectivement, puisque le taux de rejet euh, entre les personnes qui commencent, qui s'inscrivent à un MOOC, les curieux, les optimistes, etc., et ceux qui finissent... Euh, le MOOC, euh, ben c'est 90% de pertes aujourd'hui euh, globalement. Alors sur fond, peut-être que Catherine pourra euh, euh, préciser, mais ça c'est un peu une, une statistique marché. Alors pourquoi Parce que c'est exigeant, euh, c'est sérieux. On, on ne va pas les mains dans les poches juste pour euh, euh, voir comment ça se passe. et pas un MOOC, c'est un, un enseignant qui s'investit, qui met son image... Euh, vraiment en jeu et en risque. C'est une, une institution qui est derrière et souvent ce sont des institutions sérieuses. Donc, et et d'où l'intérêt du MOOC et, et ce que disait dans la vidéo euh, la personne qui s'est certifiée. Quelqu'un qui va au bout d'un MOOC, c'est déjà une, une, une, un signe d'automotivation enfin de motivation personnelle que les employeurs euh, valorisent certainement certification ou pas. Catherine peut-être Oui, je, je suis d'accord que il me semble que euh, le, le taux, le taux de, de rétention sur un MOOC, euh, sur FUN, certains MOOC ont un taux de rétention, euh, c'est-à-dire le delta entre le nombre d'inscrits et ceux qui vont au bout, qui est de l'ordre de 25%. Donc certains MOOC sont bien mieux que la moyenne internationale, etc. Euh, cela dit, je ne suis pas sûr que le taux de rétention soit la seule, le, le, le seul indicateur de la qualité et du succès d'un MOOC. Quand, vous, quand on interroge certains apprenants, certains nous disent « je suis venu sur ce MOOC, parce que je suis un spécialiste du sujet, mais que ce que le prof va raconter à la semaine 3, c'est un sujet nouveau que je ne maîtrise pas, et donc je me suis délibérément inscrit à ce MOOC pour suivre cette semaine 3, et pas nécessairement suivre tout le MOOC, et encore moins avoir une attestation ou un certificat à la fin du MOOC. Donc je pense que ça, c'est un phénomène qu'il ne faut pas occulter. Lorsqu'un apprenant a vraiment l'ambition de faire un MOOC, ce qui va être facilitateur sur le MOOC, c'est que le travail collaboratif, l'activité sur le, sur le forum, l'interaction avec les pairs va aider à renforcer cette motivation et à faire en sorte qu'il va aller jusqu'au bout. Mais oui, il y a des tas de gens, vous sans doute les premiers, certains qui nous regardent, certains qui sont autour de cette table, qui se sont inscrits à des MOOC, qui se sont inscrits à plusieurs MOOC simultanément et qui évidemment au moment où les MOOC démarrent ne peuvent pas matériellement suivre tous ces MOOC. Et du coup, on accroche au MOOC une notion de taux d'échec, taux d'abandon, qui, qui ne dit pas véritablement tout ce que ça, ça a à dire, compte tenu du fait que tout un chacun va s'inscrire à un MOOC pour des raisons qui peuvent être très diverses. Mais je peux vous assurer que ceux qui suivent un MOOC pour des raisons professionnalisantes, dans un souci d'acquérir vraiment de nouvelles compétences et qui sont motivés, la dynamique collective autour du MOOC les aide et ces gens-là, en général, ils vont jusqu'au bout. Merci beaucoup. Allez, je, je, je voulais juste rebondir sur le, sur, sur, sur le sujet. Effectivement, euh, ces statistiques sont, sont mondiales et elles sont là. Euh, C'est pour ça qu'on a fait le choix sur Open Classrooms, en fait, d'ouvrir des sessions, enfin, de ne plus avoir de sessions sur les MOOC, de, très tôt, euh, quasiment après le premier lancement du, du, du, du premier MOOC qu'on a fait. En fait, on s'est aperçu qu'effectivement, euh, cette rétention, elle signifie rien parce qu'en fait, il y a des temps d'apprentissage qui sont plus ou moins longs suivant le rythme que vous avez, vous, personnellement, euh, sur, euh, sur un sujet. Et donc, on a ouvert complètement, effectivement, à travers le premium, effectivement, on a ouvert complètement euh, et on s'est euh, vraiment euh, euh, lâché sur le fait qu'il euh, y avait des gens qui devaient apprendre en deux semaines, en trois semaines, en quatre semaines. En fait, vous arrivez sur la plateforme, vous pouvez y revenir et nous, l'intérêt pour nous, euh, véritablement, et c'est pour ça qu'on veut développer le professionnalisant, c'est qu'on on a envie que les gens aillent jusqu'au bout, donc on donne les moyens sur la plateforme pour que les gens aillent jusqu'au bout. Et en fait, c'est plus l'acquisition de compétences qui est importante, je pense, et la confiance que les gens vont avoir dans cette acquisition de compétences, euh, que vous le faites en trois semaines ou que ça vous prenne deux, deux jours, peu importe. L'essentiel, c'est qu'au bout, vous arriviez à avoir cette certification. Voilà pourquoi euh, nous, on est parti sur euh, cette ouverture et euh, arrêter de cadrer les gens dans des sessions, puisque l'apprentissage, en fait, c'est tout au long de la vie, c'est tout le temps. On y revient. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a appris le HTML il y a un an qu'on ne peut pas y revenir euh, deux ans après, etc. Voilà. Juste pour finir, on ne se sent pas seul euh, dans un MOOC, oui. on se fait beaucoup d'amis aussi, puisque c'est une expérience sociale aussi. C'est ce que justement ce que j'allais dire parce que si j'ai bien compris, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de est-on seul face à son ordinateur euh, quand on suit un MOOC. D'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'interactions entre les participants, etc., que ce soit avec les enseignants ou entre les participants, et euh, il y a une, une certaine stimulation qui va se créer et une communauté. C'est bien ça, c'est ce oui, tout pense. à fait. Il y a une stimulation, une communauté. Il euh, y a aussi de la confiance parce qu'on euh, en a parlé tout au début euh, en présentant les MOOC, mais il euh, y a cette correction entre pairs, donc sur les activités, sur les exercices en fait. Euh, chacun se corrige, peut échanger, peut se laisser des messages. Donc il y a des messages privés entre les apprenants. Il y a des messages sur les forums donc, qui sont posés et dont les questions qui sont posées, bah, finalement, elles servent aussi à tout le monde. Et donc tout le monde avance. Euh, avec euh, des gens qui sont plus ou moins euh, débutants ou plus ou moins avancés. Et en fait, il euh, y a une constitution, euh, on va dire, d'experts amateurs, finalement, qui viennent aider euh, la communauté, des nouveaux apprenants qui débarquent sur, euh, sur un cours en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Et nous avons trouvé une solution. La solution, c'est qu'il y a plus d'un million de chemins par jeu. Il y a une telle diversité d'histoires que la personne de même la moins curieuse ne peut pas s'ennuyer. Donc ça, vous voilà. parliez des serious games. Des multiplications des jeux, <coughs> des millions de chemins sur les six jeux. D'accord. Là, en l'occurrence, c'était sur Simulang, ce que vous vouliez expliquer, d'après ce que je comprends. Par rapport au décrochage. Voilà, c'est ça, que, que le, les... les euh les schémas, etc. Euh, que vous proposez, permettent aux personnes de renouveler sans cesse la motivation. Ouais, il n'y a pas de lassitude. Voilà. Personne ne va pas refaire le même jeu par définition puisque les chemins sont différents et donc les, les, les chemins donc, et les situations sont différentes. Et aussi d'autre part, je voulais finir là-dessus, c'est comme les écoles de langue sont aussi nos partenaires, les écoles de langue l'intègrent dans leur parcours et donc il y a toute une partie ensuite d'accompagnement de cette formation qui suit l'apprenant et qui ne décroche pas puisqu'il y suit. Ouais. Merci beaucoup. Nicolas Justement en parlant de simulangue, pour, pour Philippe, Philippe Grameau, une question, proposerez-vous bientôt d'autres langues Excellente question, dès qu'on aura de l'argent. Euh, effectivement l'idée, il y a d'autres projets en, sur les tablettes. Euh, par rapport aux d'autres langues bien sûr, par rapport aussi au fait de dire euh, l'anglais c'est pas nécessairement face à un autre anglais, c'est pas aussi par rapport à un indien, un chinois qui parle anglais donc il y a toute la partie interculturelle, même si déjà dans, notre, dans nos jeux il y a une notion interculturelle parce qu'il y a un indien qui joue dans un déjeuner, donc il y a une notion interculturelle mais effectivement il y a d'autres projets à terme, court, moyen et long, en fonction des, des besoins, des attentes et de l'argent. Alors on a une question, euh, une question de Clément de Clément sur Facebook euh, je pense que c'est plus pour Guillaume euh, Si on démarre de zéro en informatique, peut-on utiliser votre plateforme Absolument, euh, absolument. On a des contenus euh, euh, qui sont dédiés à des personnes qui sont totalement néophytes, donc qui n'ont jamais écrit la moindre ligne de code. Je vous ai, je vous ai cité tout à l'heure Apprendre à coder pour les vrais débutants. Euh, où on est plutôt dans une logique de comprendre euh, la création d'une application avec les aspects graphiques, les aspects euh, fonctionnels qu'il y a derrière. Euh, vous pouvez également commencer par un cours qui s'appelle apprend, Apprendre à coder son premier site web euh, et donc là on est plutôt dans une approche autour des technologies du web euh, donc le CSS, HTML et, et, et JavaScript euh, donc dans, dans tous les cas oui effectivement il y a des cours pour, pour les néophytes Merci beaucoup J'ai hein une question, que peut-être la question finale la question va dire, qui va tous vous rassembler <rire> euh, est-ce la fin des formations présentielles ou est-ce une offre complémentaire C'est une question d'Audrey sur présentie alors, je veux bien répondre, euh, non, pas du tout. <rire> au contraire, euh, au contraire, on a, on, a, on a besoin de continuer, c'est tout à fait complémentaire. En fait, euh, nous, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui suivent euh, également des formations en présentiel ou euh, qui suivent des cours euh, voilà, pour des étudiants euh, sur des cursus plus classiques. Et qui viennent euh, se former, se certifier également euh, sur Open Classrooms. Euh, donc euh, non, euh, c'est pas du tout fini. Euh, nous, on a développé euh, une particularité, c'est qu'on est en train de monter, et on a monté euh, depuis un certain temps, euh, un réseau de mentors, en fait, qui sont aussi euh, euh, des mentors experts dans chaque domaine en fait, euh, qu'on propose, et qui viennent accompagner, donc ça reste de la visioconférence, mais effectivement, c'est de l'accompagnement, soit individuel, soit en groupe, qui est développé à travers cela. Mais pas du tout le blended learning euh, qui est en l'occurrence effectivement l'association du numérique et euh, effectivement de sessions physiques et c'est tout le principe de la classe inversée du MOOC. Hein. C'est effectivement euh, j'apprends en ligne la théorie et puis euh, dans certaines sessions, euh, voilà, c'est en train de se transformer sur des ateliers pratiques et, des, et de la mise en pratique en fait euh, sur l'apprentissage qu'on a fait sur, plus théorique sur du sur du cours en ligne. Plutôt enrichir, c'est ça et ça C'est un complément, euh, voilà, qui, ça ne vient pas du tout se substituer à ces formations-là en réalité. Juste pour finir, effectivement, c'est que l'outil, on parle de 4 minutes, l'outil va de l'individu qui est tout seul dans sa chambre, qui va apprendre à dormir, jusqu'à l'individu qui va suivre ses formations en présentiel, en cours, avec l'outil qui va être un outil d'illustration. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est loin d'être l'abandon du présentiel c'est plutôt un complément qui va venir avant, pendant ou après, et voilà, peut tout à fait être totalement intégré, puisqu'il va même venir en cours, en illustration. Quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose à ce sujet Ce n'est pas parce qu'on a Facebook qu'on arrête d'inviter les gens à d'inviter les gens. <rire> voilà. <rire> voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Voilà, vous avez encore été très nombreux aujourd'hui à nous suivre, et je vous en remercie. Merci beaucoup aussi les uns et les autres d'avoir accepté de participer à cette webconférence. Vous pouvez retrouver tous les services gratuits de l'emploi, dont ceux de nos invités sur la plateforme créée par Pôle emploi Emploi Store sur le www.emploi-store.fr et vous trouverez le replay de cette conférence bientôt sur la chaîne YouTube de l'Emploi Store. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée et formez-vous bien. Merci.